Et oui les amis, c'est la fin d'une longue aventure, 5 ans exactement, 5 ans de travail 7 jours sur 7, des moments difficiles, des moments de doute, mais aussi des moments magnifiques de pur bonheur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon atelier. Ça y est, je suis, j'ai enfin terminé les travaux de ma maison. 5 années de travaux qui se sont terminées le 25 mai. Voilà pourquoi ce mois-ci, euh, les vidéos, ça a été un peu... Mmh, bah, t'as compris quoi, hein J'ai tellement donné le mois passé pour terminer les travaux que la semaine qui a suivi, j'ai relâché la pression des 5 ans, mais en un coup. Mon corps ne répondait plus. Une moitié de mon cerveau me disait Lève « Lève-toi et marche !» Et l'autre moitié me disait « Reste dans ton lit et dors !» Bah ben, du coup, j'ai dormi. Faut se dire que je me levais à 9h du matin, je déjeunais à 11h. C'était déjà au lit jusqu'à 15h. Alors ça, pendant trois jours, mais après une semaine de repos, je suis vraiment motivé à 1000% D'ailleurs, j'ai déjà bossé sur la chaîne. Vous avez vu l'intro Et mon polo Dites-moi vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. En plus, c'est bon pour mon référencement sur YouTube. Bon allez, je vous montre quelques étapes de la rénovation. Voici ma maison, avec son magnifique dressing et sa spacieuse salle de bain. Bon bah, il faut imaginer aussi. hein. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme quand on est allé la visiter. Je pense que c'est pour ça qu'elle a hésité. Et voilà la cuisine. Enfin, on a commencé rapidement à tout casser. On a cassé les murs, refait les planchers, on a fait la plomberie, l'électricité. Ah oui aussi, un truc pas mal, la toiture aussi. On a fait des cloisons et tout a été plafonné. Enfin, la maison a été rénovée, de la cave jusqu'à la toiture. Alors je remercie tous ceux qui sont venus dans la maison pour nous aider. Parce que si la rénovation a duré que 5 ans, c'est un peu grâce à vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, sans faute. Ciao